Salut à tous, aujourd'hui Diego et moi allons vous présenter la recette du haut de cuisse de poulet farci au morbier. Pour la liste des ingrédients, nous aurons besoin d'un haut de cuisse de poulet, une échalote, un petit peu de mie de pain trempé dans du lait, une chipolata, 10 cl de crème, environ 20 g de morbier, du thym, un tout petit peu de sel, du poivre. Ça va Diego oui Nous allons tout d'abord désosser le, le haut de cuisse de poulet. Donc avec un petit couteau, on tourne autour de l'os, faisant très attention de ne pas se blesser. Et on dégage l'os en raclant le couteau autour. Voilà. Nous allons ciseler une échalote. Pour cela, on la coupe en deux et ensuite on fait des petites tranches comme ça. On faisant bien attention à ses doigts. Ensuite on coupe comme ça. Voilà. Et ensuite on émince. y et l'oignon, on fait exactement la même chose. Comme ça, on a des petites tranches. On a vraiment une échalote ciselée. Et voilà. Ensuite, nous allons mélanger la mie de pain essorée avec le morbier et la chipolata. Pour obtenir la farce. Voilà, on mélange bien. Avec des mains propres. Bien sûr, évidemment. Et voilà. Une petite farce ensuite nous allons mettre notre farce en boule sur la chair du poulet et nous allons rouler pour faire une jolie paupiette et voilà rien de compliqué pour l'instant Superbe Alors, dans une sauteuse, ceci, ou une poêle, euh, nous mettons un petit peu d'huile et une noisette de beurre. Une fois que c'est bien chaud, nous mettons la paupiette à risoler. Alors, la sauteuse, ce n'est pas quelque chose qui saute, hein, c'est euh, un ustensile de cuisine. Une fois que la coquillette est bien oui. au de chaque face, j'enlève le surplus plus gras et je rajoute mes échalotes. Enfin bon les échalotes. Voilà. Je la faire rissoler, qu'elle dort un peu. Voilà. Et je rajoute un quart de litre d'eau. Enfin, à peine un quart. Un peu de temps. Voilà. Et on va laisser cuire à couvert pendant environ 30 minutes sur un feu doux. J'ai pas mis de sel pour l'instant. Au bout de 30 minutes, lorsque l'eau est quasiment évaporée, il n'y en a quasiment plus, là, on rajoute la crème. Un peu de poivre. Un tout petit peu de sel, parce que le, la chipolata est déjà très salée, Elle le aussi. Et là, on laisse réduire pour avoir une de sauce Dès que la crème commence à épaissir, le plat est prêt. Il n'y a plus qu'à manger. Et voilà, on n'a plus qu'à se régaler. Hugo, ça te plaît Oui. oui. Es content oui. Allez, bonne journée, bon appétit. Cher Aujourd'hui Diego et moi allons vous présenter la recette du haut de de poulet farci au mordier. Salut à tous Aujourd'hui Diego et moi allons vous présenter la recette du haut de pisse farci poulet. Au...